Salut ma pixie army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper excitée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube et on va parler d'un sujet que j'adore mais que je n'ai absolument jamais, jamais, jamais abordé sur la chaîne. Bref, vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler de tatouages Disney. C'est une vidéo qui va être découpée en plusieurs parties. En première partie je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec les tatouages et des deux que je possède puisque si vous ne le savez pas, oui je suis tatouée. Et en deuxième partie, je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques semaines de ça de m'envoyer vos tatouages. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai complètement oublié les modèles puisqu'il y a eu quelques semaines qui se sont passées, mais j'ai tout dans mon téléphone et donc on va regarder ça ensemble. Bref, je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup trop hâte, donc c'est parti, here we go Alors pour commencer, pour vous parler un petit peu de mon expérience tatouage, comme je le disais en préambule de la vidéo, j'ai deux tatouages. Mais c'est vrai que j'ai toujours, toujours, toujours voulu être tatouée. Ma mère m'a raconté plein de fois des histoires où je lui disais que je me ferais tatouer alors que j'avais 14, 15 ans. Bref, c'est un truc que j'ai toujours voulu euh, et qui a particulièrement saoulé ma mère, qui m'a toujours dit « quand tu seras majeure, tu le feras ». Sauf que le côté un petit peu drôle de cette histoire, c'est que oui, j'ai toujours rêvé de me faire tatouer, mais euh, je suis aussi phobique des aiguilles et je ne supporte pas la vue du sang. Ça fait également des années que je sais que je veux un tatouage en rapport avec l'univers de Disney sur mon corps, mais jusque-là, j'avais pas forcément eu l'étincelle de ce que je voulais. J'avais pensé à la rose de la Belle et la Bête. J'avais pensé à beaucoup euh, de motifs assez différents au final. Euh, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un fort euh, intérêt pour euh, Peter Pan et la fée clochette. J'ai toujours su que j'aurais une fée clochette euh, sur une partie du corps. Et j'imaginais bien mon dos ou ma nuque. J'ai un truc avec le chiffre 5, c'est mon chiffre préféré depuis toujours. J'ai toujours voulu du coup avoir 5 tatouages sur mon corps. Un vers le milieu de mon corps et euh, deux à gauche et deux à droite de mon corps. Et j'ai commencé donc par me faire tatouer ce tatouage-ci que je vais vous montrer en close-up bien évidemment. C'est un tatouage qui m'a été fait par la tatoueuse Charlotte San dont je suis le travail depuis très longtemps sur Instagram. Et euh, à l'époque, elle était sur Lille, donc du coup, j'étais partie avec Sarah, Silicate, Laura, alias The Brightside, euh, à Lille, entre copines, et elles m'ont accompagnée du coup dans son salon. C'était vraiment quelque chose d'assez fort pour moi, surtout qu'après j'avais fait un meet-up avec la Pixie Army. Et c'est la première fois que j'en parle du coup en vidéo, il a plusieurs significations. La première signification, bah, c'est le rapport à Peter Pan mais ça a quelque chose d'un peu plus profond puisque tous les tatouages que je me fais et ceux que je prévois de faire dans les années à venir ont une stylisation euh, Disney mais ont tous un sens extrêmement profond et en fonction des gens que je croise, bah, soit je leur dis la vérité, soit je leur dis juste que c'est en rapport avec Disney et ils ne cherchent pas plus loin et ça m'arrange plutôt bien. Donc ce tatouage-ci qui est en couleur bleu turquoise, euh, ce sont les deux étoiles du pays imaginaire certes, euh, mais j'ai eu l'idée de le réaliser quand je suis partie à Walt Disney World la première fois Puisque ce symbole des deux petites étoiles, ça me rappelle euh, la concrétisation d'un rêve. Puisque bah, si vous avez suivi ma chaîne, vous savez que Walt Disney World, c'était le rêve que j'ai toujours eu dans ma vie d'y aller. Et c'est vrai que le fait d'y aller seul, c'était une véritable concrétisation pour moi. Et j'étais vraiment extrêmement fière de pouvoir y aller. Et c'est là que je me suis dit que je voulais ce dessin-là. Mais il a surtout une signification encore plus profonde. J'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents. Ils ont été là toute mon enfance, toute mon adolescence. On avait des liens qui étaient extrêmement puissants et je les ai connus jusqu'en 2014 et j'ai toujours la sensation en fait qu'ils qui veillent sur moi de là où ils sont euh, ce sont un peu mes deux petites étoiles du coup <rire> je suis un peu émue d'en parler mais euh, du coup je tenais à les avoir sur mon poignet gauche parce que je peux les mettre très régulièrement contre mon cœur et surtout je les vois en permanence et ça me permet même si je pense à eux tous les jours de ne jamais les oublier et d'avoir tout le temps la sensation qu'ils sont avec moi et c'est aussi pour ça que vous voyez euh, sur le côté gauche de mes miniatures les deux petites étoiles et aussi sur ma signature quand vous me croisez sur le parc, j'ai deux petites étoiles aussi dessus. C'est vraiment un symbole qui est hyper fort pour moi et qui compte énormément. Donc ce tatouage-ci, j'ai été jusqu'à Lille pour le faire. Euh, désormais, Charlotte San euh, est basée à Nantes, si ma mémoire est bonne. Et Il faudrait que j'y retourne pour faire des retouches puisque... Euh, bah, il faut savoir que de base, l'intérieur des étoiles était blanc, etc. Sauf que bah, ça n'a pas tenu <rire> sur ma peau. Donc il faudrait que j'y retourne. C'est juste que ça fait un petit peu loin, mais bon voilà. Et alors, le deuxième tatouage que j'ai, je me le suis fait dans le dos. Euh, C'est mon tatouage préféré, j'avoue. Et il m'a été fait euh, par Charlène Tatou, une véritable icône dans le domaine des tatouages Disney. Je pense que vous connaissez forcément une personne qui s'est fait tatouer par elle parce qu'elle a un trait qui est absolument magnifique et que j'adore. Et il y a de grandes chances pour que si je me refasse des tatouages, je le fasse avec elle parce que j'ai adoré mon expérience et j'ai à peine eu mal, honnêtement. Et donc Charlène euh, m'a réalisé une fée-clochette en croquis. C'est pas n'importe quelle fée-clochette puisque c'est euh, le modèle d'une fée-clochette qui a été dessinée par Mark Davis qui est notamment l'animateur de fée-clochette et c'est une pose qui existe réellement. Euh, on l'a un petit peu modifiée en rajoutant des étoiles, etc. Euh, mais en tout cas, voilà, l'idée est là. Et en fait, ce tatouage a euh, deux significations pour moi. La première, c'est mon amour de fée-clochette et ma ressemblance avec le personnage puisque le bah, chef a toujours été mon personnage préféré, euh, c'est notamment le personnage auquel je m'identifie le plus, euh, que j'ai recommencé à collectionner, qui m'a donc fait baigner dans l'univers de Disney, et c'est vrai que je la trouve aussi très jolie. Il y a le fait que ce soit du coup le dessin d'un animateur Disney qui est aussi symbolique et relié à ma passion. Ils ont vraiment des significations très profondes et je pensais pas en parler un jour en vidéo, donc c'est un peu bizarre pour moi. Ils symbolisent euh, le fait que à partir de maintenant, je m'assume telle que je suis, euh, je ne me force pas à être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. C'est un peu comme Elsa qui se révèle telle qu'elle est réellement face au monde et qui a décidé de ne plus faire de compromis et d'être heureuse telle qu'elle est. Moi, par rapport à mon histoire et par rapport à des choses qui se sont passées, euh, notamment dans mon adolescence, c'était quelque chose qu'il était important euh, pour moi d'inscrire dans mon dos en fait, de, de marquer euh, profondément en moi. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire l'année dernière. Je vous avoue que de base je voulais un tatouage beaucoup plus petit, et en fait, en en parlant avec la tatoueuse qui, et c'est le travail d'un bon tatoueur de toute façon, euh, elle m'a dit qu'avec le style de tatouage que je voulais et la zone qui, que j'avais choisie, pour qu'on voit bien les détails et pour qu'il vieillisse bien, il fallait le faire plus grand. Donc j'ai pris la plus petite taille parmi toutes celles qu'elle m'a proposées, mais au final je le regrette pas. Je me dis aussi que c'est un tatouage qui est dans mon dos, et euh, vu qu'il est en noir et blanc et que je ne le vois pas tous les jours, je m'en lasse moins, je pense que celui-ci... Donc au final je regrette absolument pas et ça a été très instructif pour moi parce que je sais que à l'avenir je pense que je privilégierai ce genre de tatouage donc dans des zones que je vois pas tous les jours et avec ce côté crayonné que j'adore. Il y a des questions qui sont assez classiques et qui reviennent... Donc je vais répondre aux deux questions les plus simples mais si jamais vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si on en a beaucoup pourquoi pas faire une partie 2. Euh, la première question c'est est-ce que ça fait mal moi je l'ai beaucoup redouté, au final j'ai à peine eu mal, je pensais vraiment que j'allais pleurer, etc. Pour moi la couleur ça fait mal, parce que ça gratte un petit peu plus fort pour que les pigments rentrent dans la couleur, et c'est là que j'ai un petit peu saigné en tout cas sur mon poignet. Et quand on reste très longtemps sur une même zone, donc quand j'ai senti sur la colonne vertébrale au bout d'un moment ça faisait quelque chose, et sur le poignet un peu pareil, mais je sais qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, et puis bah forcément des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Ce qui est le plus impressionnant, je dirais, c'est surtout d'entendre le bruit des machines, même si j'ai eu la chance d'avoir deux tatoueuses qui ont quand même des machines assez silencieuses. Voilà. Et la deuxième question, c'est une question de tarifs je vous avoue que je ne me rappelle plus du tarif que j'ai mis pour celui de mon dos. Je pense que c'était entre 150 et 200 euros. Par contre le premier je m'en souviens c'était 90. Euh, chaque tatoueur de toute façon a son tarif et euh, bah, il faut s'adapter. Ça reste quand même le travail d'un artiste. C'est quelque chose que vous allez euh, avoir toute votre vie sur votre peau. Et je vous conseille d'ailleurs de bien choisir votre tatoueur euh, parce que c'est hyper important au niveau de la santé et de l'hygiène au niveau des tarifs, des designs aussi, de faire attention que le crayonnet vous plaît. Même si vous le faites juste purement esthétiquement et pas parce que ça a un sens derrière, pensez surtout comment va vieillir votre tatouage, essayez de le réfléchir un minimum et de ne pas le faire sur un coup de tête, parce que généralement c'est là qu'on a de mauvaises, de mauvaises surprises. Moi les deux que j'ai faits ont été très réfléchis. Le troisième j'ai très envie de le faire parce que je me sens incomplète. Je sais pas si j'irai vraiment jusqu'à 5 comme je l'avais dit de base, mais j'en veux au moins 3. Donc je sais à peu près où est-ce que je le veux, je pense que ce sera par ici, et ce sera caché, mais pour le design j'avoue que j'ai mille idées, <rire> donc pour l'instant j'attends. A présent je vais parler donc du coup de vos propres tatouages, puisque vous m'en avez envoyé quelques-uns sur Instagram, euh, je vais me décaler comme ça vous allez pouvoir bien les voir, et euh, allez on y va Alors je tiens à m'excuser par avance, tous les membres qui m'ont envoyé des photos ne m'ont pas forcément précisé euh, le nom du tatoueur et j'en suis désolée, mais si jamais un jour il y a un épisode 2, j'essaierai de corriger ça, promis. Alors pour cette seconde partie, vous allez sûrement mieux m'entendre puisque j'ai mon téléphone dans les mains et je vais forcément avoir les yeux plus baissés puisque bah, je les regarde en direct <rire> Alors le premier tatouage euh, de cette membre de la Pixie Army, ce que j'aime le plus, c'est euh, la façon dont ça a été mis en scène. Euh, et généralement les photos qui m'ont été envoyées sont toutes absolument magnifiques. Donc celui-ci c'est la Luxo Ball, donc du coup la petite lampe de Pixar avec notamment aussi la pomme euh, d'amour version Pixar. Et j'aime beaucoup ce tatouage. Ce que j'aime beaucoup c'est le côté noir et blanc euh, et euh, la, juste la bowl en couleur. Et j'avoue que moi j'aimerais beaucoup avoir un tatouage Pixar, je trouve ça génial, donc j'adore cette photo. Le deuxième tatouage, c'est un tatouage qui est très classique, mais que j'imaginais moi aussi faire, ou quelque chose un peu dans le style, c'est le dé de Disneyland avec le chapeau. J'ai l'impression que c'est sur ton poignet, et euh, je trouve ça génial. C'est subtil, c'est discret, mais en même temps c'est immédiatement reconnaissable. Oh, Celui-là il est magnifique ah, je crois qu'on a le nom euh, du tatoueur ou du salon de tatouage, puisqu'il y a marqué Red Apple Tattoo juste à côté. Donc c'est toujours la même personne, et là je pense que c'est le haut d'une cuisse. Donc il y a plusieurs symboles en un seul, et j'avoue que c'est l'idée que j'imagine faire pour mon troisième tatouage. Pas celui-là, mais juste... Le fait de mélanger différents univers. On a des petites lettres qui sont cachées. On a une clé avec le château de Disneyland en bas et la tête de Mickey. On a la rose de la Belle et la Bête. Les ailes de fée clochette qui sont très bien faites. En haut je me demande si c'est pas le cœur de Tefiti. On a un flocon de neige peut-être pour Elsa. Et peut-être des feuilles pour Pocahontas. Est-ce que je vais un peu trop loin En tout cas il est très fin, il est très joli. J'adore ce dessin. Là on a une autre membre de la Pixie Army et on se comprend je pense puisque euh, tu as toi aussi les deux étoiles euh, de Peter Pan sur toi. Et j'aime bien l'endroit que tu as choisi, je trouve ça très joli. Et juste en dessous on a une plume, je suppose la plume du chapeau de Peter Pan. C'est très fin, c'est tout en subtilité, en finesse. C'est le style de dessin que moi j'aime beaucoup et que je me verrais faire. Oh, Celui-là j'adore. Alors je sais pas qui te l'a fait c'est Myriam donc du coup qui me l'a envoyé puisque là j'ai screené pour le coup. Et il est trop beau. Donc on a les, les lanternes de réponse avec du coup les deux étoiles du pays imaginaire. Visiblement on est plusieurs dans la Pixie Army à voir ce symbole. Je serais curieuse si jamais euh, les personnes qui ont fait ces tatouages euh, passent par là. Que ces personnes m'expliquent la signification. Ce serait drôle de voir qu'on a un peu des significations communes. Alors là on a un autre tatouage d'un espèce de chibi d'Oscar. C'est la première fois que j'en vois un du coup euh, tatoué et j'adore les tâches. De, de couleurs qu'il y a autour c'est un peu ce que j'ai sur mon propre tatouage d'ailleurs et euh, c'est trop mignon mais les couleurs sont vraiment jolies le... enfin je sais pas qui t'a fait ce tatouage mais il est vraiment très joli oh celui-là aussi il est magnifique alors je pense que les clés c'est quand même quelque chose d'assez apprécié des fans Disney euh, et c'est une vraie composition comme je les aime il y a des petites initiales il faut croire que vous avez eu un peu la même idée c'est marrant donc ça recouvre tout ton avant-bras, mais j'adore la finesse de ce, de ce tatouage. Donc on a une fée clochette tout en haut, un chapeau de Mary Poppins, euh, une référence à la Belle et la Bête aussi, et j'adore cette partie, je la trouve sublime. Et j'aime bien parce qu'il euh, n'a pas l'air non plus hyper noir, hyper sombre ton tatouage, on dirait qu'il est un peu euh, gris, et je trouve que ça ressort bien, j'aime beaucoup Là, on a une membre de la Pixie Army qui m'a envoyé trois tatouages en un. Euh, c'est des petites références du coup à l'univers Disney et ce sont des tatouages qui sont petits. Euh, donc le premier, c'est Neverland avec les étoiles du pays imaginaire. <rire> la Pixie Army, on est trop fort, on a tous le même tatouage quasiment. J'adore. Et j'aime bien aussi les petits traits qui sont faits autour de Neverland. Je sais pas si, si vous êtes d'accord avec moi. Le deuxième, c'est Adventure. Je pense que c'est pour Adventure is Out There, de, de, de chez Pixar, euh, de chez Pixar, de là-haut, euh, et c'est plutôt bien trouvé. Et le troisième, assez facile, c'est le logo de Pizza Planet et des aliens. J'adore. Vous avez des modèles de tatouages absolument magnifiques, la Pixie Army. Après avoir découvert euh, vos goûts pour le Disney Bound qui sont géniaux, là maintenant on a les tatouages et waouh, waouh, waouh. Regardez-moi cette beauté. Oh, ce tracé est sublime. J'adore. Bon, bien évidemment, je pense que vous aurez reconnu que c'est un tatouage de Lilo et Stitch, mais la, la précision des détails, le, le tracé et tout, la finesse, j'adore. J'adore. Je sais pas si tu m'avais dit à ce moment-là euh, quel, euh, quel tatoueur a fait ce tatouage. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense que ça intéressera la Pixie Army. Il est sublime. Vraiment sublime. Et là, on a un esprit un peu mandala avec euh, Nala. Je pense que c'est Nala ou Chiara. Peut-être Kiara vu que les yeux sont marrons. Mais elle est très jolie aussi. Et euh, j'aime bien tous les, tous les petits points qu'il y a dessus. Je, je trouve ça très joli. En plus, tu as une peau un peu mate, Ça ressort vachement bien. Il est très très beau ce tatouage. Encore un tatouage qui est coloré de façon magnifique. Euh, avec le trident en plus au-dessus. Euh, j'adore ce genre de composition de façon globale. On voit bien qu'il y a un vrai travail de la part du tatoueur et tes couleurs sont trop trop trop belles. Je pense que c'est la même personne ou en tout cas le même tatoueur. Et donc on a un tatouage Hercule qui est trop bien. Et ce qui est génial c'est que le Ariel et le Polochon, on a donc du coup euh, la marque de Triton au-dessus. Là on a l'éclair de Zeus. Donc est-ce qu'il y a une référence à ton père ou quelque chose comme ça dans ces tatouages En tout cas j'adore le principe. Ça c'est les tatouages de couple en mode goal ultime. Bon alors vous savez que j'aime pas Minnie mais il faut quand même admettre qu'elle est très bien réalisée ici. Et j'aime aussi beaucoup le tatouage de Mickey à gauche. Ils sont vraiment très beaux. Alors là on a Emily qui me précise que c'est une fiole d'Alice. in Wonderland avec 1901 écrit en chiffre romain qui est la date de naissance de Walt. Oh, c'est génial comme idée. Regardez-moi ça la Pixie Army. J'aime beaucoup le, le principe des chiffres romains de toute façon euh, et j'adore la fiole. J'aime bien ce que tu as fait autour aussi l'espèce le, de contour euh, noir. Ça fait un peu comme un halo et ça attire bien l'attention sur la fiole et j'aime bien les couleurs. Enfin, je le trouve très très beau et j'aime beaucoup l'écriture aussi. Donc là, cette membre de la Pixie Army, elle a été tatouée par une tatoueuse que, euh, qui m'a déjà contactée à plusieurs reprises et dont j'adore le travail, Kizo Ink Vaema. Euh, peut-être pas impossible non plus que je passe sous ses aiguilles pour le coup. Donc le premier tatouage c'est un tatouage de Mulan qui est sublime. Et est-ce qu'on parle euh, de la mise en scène de ce tatouage Parfait j'adore le, le contour, j'aime tout ce qui a été fait sur ce tatouage. Le deuxième euh, c'est donc un tatouage du château avec des références à Aladdin. Euh, Je vois Meiko aussi Alors j'avoue que le problème de, de cette photo C'est qu'elle est assez lointaine Donc c'est compliqué de voir bien tous les détails Mais ça a l'air d'être une très très jolie pièce Et le château fait partie des idées que j'aimerais bien avoir aussi J'adore et encore une fois cette photo est magnifique oh Wow Et la dernière pièce euh, C'est donc une pièce euh, issue de Vaiana C'est la scène euh, où elle est bébé Où on la voit avec le, la petite tortue Mais j'adore, j'adore Trop beau Encore un tatouage dans un univers complètement différent puisqu'on a une fée clochette mais très colorée donc ça change beaucoup euh, de l'esprit euh, tracé, crayonné que moi j'adore. Mais j'adore ce genre de pièce aussi et je pense qu'il faut bien choisir son tatouage parce que si la couleur est un peu ratée sur ce genre de tatouage on n'a pas une très jolie pièce. Là il est sublime et en plus on voit encore le, le petit dessin qui a servi de modèle derrière. Le choix des couleurs est parfait. Un autre tatouage... Euh... Sur lequel j'avais eu un immense coup de cœur quand je l'avais vu, euh, quand il m'avait été envoyé. Euh, C'est un Steamboat Willy, avec plein de symboles, plein de couleurs. Il est parfait ce tatouage, il est magnifique. D'ailleurs, euh, j'ai une deuxième photo devant le château, si jamais vous voulez le voir. Et j'aime beaucoup l'emplacement le, que tu as choisi, je trouve que pour un homme, ça rend vachement bien. Euh, et on a un magnifique Stitch. Si ma mémoire est bonne, toutes les pièces ont été faites par lui euh, pour euh, ce membre de la Pixie Army. Il est magnifique ce tatouage, encore une fois. Est-ce qu'on est qu peut en parler deux minutes ou pas euh, les couleurs, la compo et tout, sublime, sublimissime. Un, un tout dernier, euh, donc du coup, avec le nom du tatouage qui s'affichera juste ici, euh, et c'est le château de Disneyland Paris, avec les fleurs en bas. Euh, c'est le genre de composition que j'adore. Je trouve magnifique, il est, il est parfaitement réussi ce tatouage. Et je trouve que pour les grosses pièces, c'est un bon endroit de, de toute façon de prendre l'arrière de la jambe, mais magnifique, vraiment, euh, rien à dire. Un grand bravo. Bon, et eh bien voilà ma pixie Army pour cette vidéo spéciale tatouage Disney, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, quels sont vos tatouages, si jamais vous êtes déjà fait tatouer Disney ou que vous souhaitez le faire, ça m'intéresse. N'oubliez pas de rester bienveillant avec les tatouages, il y en a pour tous les goûts, euh, pour tous les styles, mais euh, un tatouage c'est très personnel et ça peut vite faire mal euh, quand on reçoit des commentaires négatifs dessus. Donc si jamais vous avez des potentiels critiques à faire, faites-le de façon constructive s'il vous plaît. En tout cas, moi j'ai adoré faire ça, j'ai adoré découvrir vos tatouages. C'est vrai que j'aurais bien aimé connaître les histoires qu'il y a derrière et je pense que c'est ce que je pourrais si jamais ça vous tente pour une seconde vidéo, euh, qu'on découvre vos tatouages mais euh, cette fois-ci avec les histoires qu'il y a derrière, euh, comprendre euh, pourquoi les gens les ont faits, etc. Euh, ce serait vraiment super comme vidéo. Enfin voilà, euh, sur ce, ma pixie army, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Bon, et en bonus de cette vidéo, si jamais euh, vous êtes toujours là, et j'espère, j'aimerais bien avoir vos recommandations euh, Disney+, de vos derniers coups de cœur, si jamais vous avez vu des choses et que vous voulez me les recommander, c'est le moment, euh, parce que je vais, je pense, bientôt tourner ma prochaine vidéo sur le sujet, ça fait un petit moment que j'ai plein plein de coups de cœur mais que je ne vous les ai pas partagés. Donc si jamais vous êtes motivés, eh n'hésitez ben, pas à me les partager. Voilà, je vous fais plein de bisous.